Certains coachs vivent de leur business et d'autres non. Qu'est-ce qui fait leur différence Est-ce que certains sont meilleurs coachs que d'autres Ça n'a absolument rien à voir. Deux coachs de même niveau peuvent vivre ou pas de leur business par rapport à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je suis un game, je suis l'auteur du livre coach Prosper, si vous voulez aller plus loin en dessous de cette vidéo, vous avez une masterclass où vous pourrez voir les quatre piliers pour développer un business rentable si ça vous intéresse, cliquez dessus et vous pourrez aller encore plus loin que ce que je vais vous présenter là alors let's go, l'amateur il réfléchit en mode je dois encore peaufiner je dois encore m'améliorer en tant que coach je dois encore améliorer mon site internet, je dois encore améliorer mon offre, alors que le coach entrepreneur, il est en mode fait vaut mieux que parfait. Pensez à tous les entrepreneurs qui réussissent autour de vous et allez dans les commerces. Je pense c'est ce qui peut être le plus marquant pour vous. Vous allez voir que les meilleurs commerçants commencent à faire les choses et à améliorer au fur et à mesure. Mais ils n'attendent pas que leur boutique soit parfaite avant d'ouvrir. Ça, c'est extrêmement important que vous l'ayez en tête. Okay, vous allez dans un restaurant, un instant T, vous retournez dans six mois, il y a quelque chose qui a changé. Et c'est normal parce que l'entrepreneur qui est derrière cherche à améliorer les choses. L'amateur face à un problème va juste se dire bah, c'est un problème. Alors que l'entrepreneur, ce n'est pas juste qu'il va être résilient et qu'il va euh, tenir plus fort. C'est juste qu'il va voir le problème comme une opportunité. Il n'est même pas forcément plus persévérant, plus résilient. C'est juste qu'il va se dire « cool, ok, plutôt que de m'énerver, je vais voir ce que je peux en tirer, que je n'aurais pas pu en tirer si je n'avais pas eu ce problème. » Et euh, la plupart du temps, tous vos problèmes euh, ont un cadeau caché derrière. Okay? Je ne vous souhaite pas d'avoir des problèmes, je ne me souhaite pas d'avoir des problèmes, mais généralement, il y a toujours une leçon à en tirer. L'amateur pense « l'argent ne fait pas le bonheur ». Et c'est vrai, il a raison de penser ça. Sauf que l'entrepreneur, il se dit, l'argent est un levier pour contribuer. Ok, je n'ai pas besoin de plus d'argent pour être heureux. Mais est-ce que plus d'argent dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon business, peut m'aider à contribuer plus Puisque en tant que coach, c'est ce qui me nourrit, n'est-ce pas C'est d'apporter de la valeur. Je ne me lance pas dans le coaching juste pour gagner de l'argent. Par contre, je me lance pour aider des gens, transformer des vies, apporter de la valeur dans ce monde. Et du coup, est-ce que vous préférez aider une personne ou deux, ou 100 ou dix mille. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec plus d'argent, vous pouvez aider plus de gens et plus profondément. Okay? Je pourrais vous donner des exemples à chaque fois, mais je pense que si vous prenez un peu le temps pour réfléchir à votre situation, vous trouverez facilement des exemples. L'amateur, il va penser, vivons heureux, vivons cachés. Okay? Et souvent, le coach se lance dans le business de coaching parce qu'il a envie d'être discret, il a envie d'être en coulisses. Il n'est pas là pour se mettre sur le devant de la scène. Sauf que l'entrepreneur, il est en mode, je suis en mission. Est-ce que vraiment Martin Luther King, quand il était petit, il était en mode, oh, j'aimerais bien faire de la scène et euh, parler devant des euh, dizaines de milliers de personnes Je ne pense pas. C'est juste qu'à un moment donné, il était, ok, ma mission, elle est tellement forte que pour l'accomplir, je serai prêt à sortir de ma zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Et à un moment donné, si par exemple, vous ne voulez pas faire de vidéo, la question est, est-ce que, L'inconfort que représente de faire des vidéos est plus forte ou pas que votre mission. Et si je, me, si je peux me permettre, votre mission est forcément plus forte. C'est juste que votre perception actuellement n'est pas encore euh, la bonne. Actuellement, vos émotions vont être plus fortes que votre mission. Donc, il va falloir mettre plus d'intention et d'attention sur votre mission, sur votre pourquoi, et vous rendre compte que, oh, en fait, c'est rien du tout euh, de faire ça. C'est rien du tout. L'enjeu est bien, bien, bien trop euh, grand pour que je me laisse euh, arrêter à mondrir par certaines choses. Le coach amateur, il va se dire, je me débrouille seul. Et ce qui est assez euh, paradoxal, n'est-ce pas, pour un coach? Mais parce que justement, il est dans ce mindset d'amateur. En tant qu'amateur, je n'ai pas besoin de me faire accompagner parce que… Euh, j'ai juste besoin de progresser un petit peu. Alors que le coach entrepreneur, il est là, J'ai pas le temps, j'ai une mission, j'ai des objectifs. Et du coup, plus j'arriverai à m'entourer de gens avancés, mieux ce sera. Donc, ça peut être s'entourer de pairs, euh, d'entrepreneurs, d'un coach, d'un mentor, de consultants. Mais en tout cas, l'entrepreneur a l'humilité de se dire, ok, si je veux vraiment atteindre ce résultat, j'ai besoin de m'entourer. Et euh, je ne sais plus de qui aller cette citation, mais si vous pensez que votre objectif peut être atteint seul, c'est que votre objectif n'est pas assez élevé. Et gardez vraiment ça en tête parce que c'est puissant. Et dernier point, l'amateur va penser, je suis ce que je fais. Ok, euh, Je ne suis pas un bon coach parce qu'en ce moment, je n'ai pas de client, par exemple. Alors que l'entrepreneur, il est plus en mode je fais ce que je suis. Ok, je suis qui Je suis un entrepreneur. Oui, ok, je débute. Oui, ok, je n'ai pas eu encore de clients, mais je suis un entrepreneur et je me mets déjà dans un pot d'un entrepreneur qui réussit. Et du coup, qu'est-ce que fait un entrepreneur, même débutant, qui réussit en tant que coach Eh bien, il va faire ça, ça et ça. Ok, alors je vais le faire. Alors que l'amateur va attendre que les choses se fassent, le problème, c'est que c'est lui qui doit le faire pour se sentir bien. Maintenant, je vous ai partagé ça. Vous pouvez dire, ok, c'est cool, Lingen, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on fait pour aller plus loin C'est très simple. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On a une masterclass. Inscrivez-vous à la masterclass. Vous allez voir les quatre piliers pour développer votre business et comment passer à l'action. Et vous allez aussi découvrir un cadeau que je propose dans euh, cette masterclass que, dont je vous parle pas bah, tout de suite. Voilà, si ça vous intéresse, la masterclass est accessible gratuitement, cliquez dessus, inscrivez-vous et j'aurai un grand, grand, grand plaisir de vous présenter ces quatre piliers.